Hello tout le monde, c'est Lucy Health Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Woodbox de ce mois-ci. Évidemment, notre petite knack qui est là-bas. Attendez, voilà, vous la voyez bien. Qui est toujours et présente quand je fais mon petit unboxing. Voilà le carton. On va aller ouvrir ça directement. Je vais mettre ça là parce que sinon je sens que je vais faire des petits. Euh. Donc. Que donc, que donc, que donc. ce que. J'espère oh, que j'aurai pas. Un... Que j'aurai pas cassé un peu le. Le carton dans le box. Faire... Non, c'est pas le carton. Parfait, parfait, parfait, parfait. Alors, alors, alors, alors. la là, là, là. là. Ah là là. Fait. voilà c'est parti voilà. et voilà notre Petite coup de box de ce mois-ci alors voilà. je regarde comment je peux ouvrir... voilà je vais regarder vite fait ce qu'il y a dedans je vois rien là alors voyons voir, voir, voir je vais tirer au sort euh, j'espère que le micro est assez sensible pour vous donc, donc, donc, donc, donc ça c'est quoi alors donc on a une petite pub pour l'attaque des titans 2 adapté de l'anime à succès d'accord donc euh, il y aura euh, apparemment il y aura la sortie du jeu bientôt, je ne sais pas quand mais je pense que vous devez le savoir parce que normalement j'aurais dû faire cette woodbox depuis euh, pas mal de temps mais comment dire que j'ai eu euh, une certaine flemme et j'étais occupée à faire plein d'autres choses donc j'ai un peu traîné pour faire la woodbox mais bon désolé, au moins elle est faite alors évidemment, le petit livret, donc le thème était Discovery. Je crois, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, donc, donc, donc.. Euh, on va piocher. Attendez, voilà. On va piocher. Qu'est-ce qu'on peut prendre On va peut-être prendre ça. Ouh Sympa une petite casquette de Pokémon, quoi, j'adore Wouah, j'adore! Au bon, moins j'aurai la classe si je sors la petite casquette, la petite casquette de Sacha. Voilà, on va tout ça. Parce que c'est gênant. Voilà. Au pire, on va garder cette petite casquette. Oh, en plus, ça me va, va bien. C'est cool. Ça va, j'ai pas une trop grosse tête donc ça va. Donc on va garder notre petite casquette. Donc ça comme ça. Ah elle est, Franchement, elle est vraiment très sympa cette cascade. Franchement, elle est vraiment sympa. Au moins, quand il y aura soleil, quand il fera du soleil, si euh, j'ai pas envie de prendre euh, les petits chapeaux là qu'on a en été là, euh, qu'on trouve souvent dans les magasins de vêtements, je prendrais une petite cascade de Pokémon, j'aurais trop la classe comme ça. Youpla <rire> Donc, bref, on va passer à la suite parce que sinon, là, je mets Tamdé sur cette cascade parce que je la trouve vraiment très très, très très belle. alors... Qu'est-ce que je peux prendre d'autre Alors, ça, c'est un petit truc. Alors, ça, ça vient d'Assassin's Creed et je crois que c'est un petit collier. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois... Ah euh, J'aimerais bien l'ouvrir, la prise. Ah, là. Mais <rire> bon, on est trouvé J'espère qu'il y aura du son quand même. Oh, comme je pense que oui j'ai de temps en temps, il m'est arrivé d'avoir euh, de temps en temps des petits problèmes de son avec que tout ça laissez-moi voir, laissez-moi voir, laissez-moi voir fait. alors on va voir, voir, va... alors microphone s'il vous plaît, est-ce que c'est bon, c'est bon, bon, je crois que j'ai bien mis le son, parfait donc on va pouvoir continuer la, le petit unboxing sinon pire je serai obligée de tout commencer et bon bref voilà on a alors le petit collier je crois que ça va être dans la confrérie qu'il y a dans Assassin's Creed enfin, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est le logo le euh... logo ouais. et franchement c'est sympa j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien alors, alors qu'est-ce que tu m'as un petit peu décoiffé <rire> Voilà. là alors qu'est-ce que je prends alors on a le Petit pins comme d'habitude, n'est-il pas beau Je vais parce que je crois pas que vous voyez bien dans son plastique. Euh, oui, donc voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Et tada Il est beau, je crois que ça, ça me dit quelque chose, mais... Je pense que quand je vais le livrer, ça va me revenir, parce que ça me dit quelque chose, ça. Alors, on a un truc de là. Alors... Tiens, Docteur Wu, Docteur Wu, Docteur Wu J'ai le Tardis, je crois, de Docteur Wu Voilà, c'est ça, c'est bien ça. C'est le Tardis. Euh, je suis trop contente. J'ai le Tardis. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Euh, franchement, il est vachement beau ce Tardis. Je sais même pas si je vais vraiment le sortir de sa boîte parce que je trouve tellement beau là bon après le truc c'est qu'on verra pas trop et euh, désolé de pas être dans ma chambre et donc vous voyez pas trop mon décor parce que c'est un peu le bazar parce que on a commandé un meuble et on va dire que ça prend un peu pas mal de place dans ma chambre donc, euh, je suis désolée puis de toute façon je me sens plus à l'aise à faire ça ici donc euh, après peut-être qu'un de ces 4 je retournerai dans ma chambre quand même parce que je suis sûre que vous voulez voir un peu tout ça. Tout ce que j'ai mettre en manga et tout parce que j'en ai tellement, tellement, tellement, tellement. Et en plus j'ai tout plein de figurines et tout. Alors est-ce qu'on passe au dernier objet Eh oui, on passe au dernier objet. On va mettre ça. là. là. Alors apparemment... Ouh, le petit t-shirt Jurassic Park qui fait plaisir c'est mon enfance c'est mon enfance dire que je regardais Jurassic Park quand j'étais petite quoi. ça me faisait même pas peur j'adorais <rire> on va sortir le beau et magnifique t-shirt ah là, là, là. voyons voyons voyons voyons, voyons, voyons ça, ça, ça. excusez moi les poissons je vais enlever le papier dedans. Voilà. Voilà. Le beau t-shirt Jurassic Park. Franchement, il est trop beau. Regardez-moi ça. Il est vraiment trop beau, franchement, j'aime bien. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, ah. voilà. j'adore. Le repli vite fait. Désolé. Bref <coughs> On va voir le petit livret Dessous mes affaires que j'ai mis de côté Bref voilà on va un peu observer Le petit livret et après je donnerai Ma petite note pour cette box. Donc donc donc donc Voyez euh, ouais, voyez ouais, ouais. Alors la la la la La communauté des Wooters Donc voilà Ceux qui ont pu avoir leurs photos euh, Dans le livret après, on a... Je crois que c'est un jeu vidéo, ça. Il y a plus d'un jeu vidéo. Euh... Donc, après là, putain. C'est quoi ce Woodbox de fou quand même What Regardez-moi, c'est méga Woodbox de fou. Moi, je dis, celui qui, est, qui a été tiré au sort, hein, il va être chanceux, hein, parce que franchement, euh, truc de fou. Voilà, on a eu ce, bon, ce que j'ai eu ce que j'ai eu. Alors, donc on a la petite figurine officielle du TARDIS du Docteur Who, le petit t-shirt officiel Jurassic Park, le collier officiel Assassin's Creed Origins, la casquette officielle Pokémon et le pink box exclusif. Voilà. C'est comme ça. Nous avons le disque que sens qu'une petite soeur c'est qu'elle cas suis Pimpos portez vous car il contient assez d'énergie pour vaincre son protecteur Il existe également aux conditions les plus extrêmes alors ne le sous aucun prétexte. Ok donc ça ne me dit pas du tout ce que c'est. Et apparemment le mois prochain. Il y a une histoire avec un dragon. Donc je pense que je vais aller me renseigner directement sur le site en plein temps. Euh, histoire de vous teaser un peu sur ce que vous pouvez peut-être trouver le mois prochain. alors. alors, alors, alors. Normalement, j'aurais dû faire la woodbox depuis très très longtemps, mais comme à me dire, j'ai eu la flemme et puis j'avais pas mal de petites choses à faire. Mais bon, j'ai quand même, euh, je crois que j'ai quand même euh, pu euh, poster 2-3 vidéos sur de Miku, Miku Dance. Et d'ailleurs, vous inquiétez pas, ce, tous les jeux qui sont en suspens, je vais les reprendre bientôt. Hein. Vous en faites pas, hein. euh, je vais pas les abandonner. Je, je, vais, je fais juste 2-3 trucs avant parce que j'ai envie de me concentrer sur euh, pour le moment les unboxings et peut-être Mikomikodes et, peut, et aussi peut-être l'automé Game puisque en ce moment je suis en plein plein plein automate Game donc euh, ça sera un petit automate Game hein. euh, c'est quoi je crois que c'est l'opposé ou l'inverse d'ailleurs je sais plus un truc dans le genre donc euh, voilà alors la Woodbox du mois prochain on a fait le retrouver ouais, en gros c'est la Woodbox qu'on joue dans l'univers Westeros avec la woodbox la Westeros qu'est-ce que c'est je ne sais pas du tout ce que c'est Westeros, Westeros euh, C'est peut-être un jeu ou une série je pense c'est peut-être plutôt un jeu vidéo ah Westeros d'accord c'est dans Game of Thrones, ok ok ok ok Westeros Wiki Game of Thrones d'accord en gros c'est en rapport avec euh, mos quoi euh, j'ai déjà essayé de regarder Game of Thrones mais j'ai du mal à accrocher au début donc je pense que j'essaierai de re re re regarder encore et encore mais sinon sinon sinon alors dans, dans le box du mois prochain qui sera brutal alors il y aura du code of war du euh, des gardiens de la galaxie et avengers so, apparemment il va y avoir aussi un peu de Game of Thrones dedans donc voilà euh... donc euh, voilà donc apparemment il y aura il y aura comment dire il y aura pas mal de petites choses qui ont l'air quand même sympathiques alors l'attaque des titans de jeu sur Nintendo Switch ok euh, voilà bref je vais noter ma petite coup de force hop là excusez moi si vous avez vu comme ça pendant quelques temps parce que j'étais en train de regarder un truc donc voilà bref j'espère que ça vous aura plu donc pour ma petite note de, je vais peut-être mettre est euh, ce que je mets sur une note de 5 ou une note de 10, peut-être de, de 10, parce que comme ça j'aurai une échelle un peu plus large. Donc, on va dire que je mettrai un bon, bon, bon, bon 7,5 sur 10, parce que franchement il y a pas mal de produits vachement bien et de bonne qualité mais bon je dois avouer que les figurines titans c'est bien mais on va dire que d'un moment pour certaines figurines c'est un petit peu embêtant mais ça me dérange pas non plus d'avoir euh, des figurines titans mais bon voilà j'aimerais bien avoir un jour une vraie vraie figurine euh, que bon, ça m'étonnerait ou alors une belle belle pop. en tout cas voilà donc euh, j'ai eu des objets que J'aime bien donc mes t-shirts, ma jolie casquette Pokémon. Après, oui, je, le beau Tardis, c'est pas mal. Mais bon, après, ce truc, c'est très étonnant, c'est bien. Mais je suis pas non plus une, une énorme fan de cette figurine là. Mais bon, hein, donc, le mois prochain, c'est le thème Brutal. Donc, je dis il y aura des Avengers. Il y aura Teganana Grassi et il y aura God of War je crois. Après je pense qu'il doit y avoir aussi un rose Scrum, je sais plus trop. Enfin je verrai, de toute façon on verra ça le mois prochain. Pour le moment on sait juste que le thème c'est brutal avec euh, les licences qui vont peut-être y avoir. qui peut-être Je suis même sûre. Euh, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Sur ce, je vous dis ciao, bye tout le monde. C'était Lucy Heart's Gaming. Ciao